Les grands voisins, c'est euh, un projet expérimental, court, sur une durée initiale de 3 ans. Un peu plus de 3 hectares, au cœur de Paris. Un ancien hôpital, une ancienne maternité parisienne qui vit une transition urbaine entre une fonction hospitalière et une fonction urbaine plus classique de quartier. C'est un projet qui est né en décembre 2014, qui a été porté par l'association Aurore qui a signé une convention d'occupation précaire avec la l'APHP donc les anciens hôpitaux publics de Paris, afin d'installer de l'hébergement d'urgence. Le souhait d'Eric Plias, le directeur général, c'était de ne pas créer un ghetto avec que de l'hébergement, mais de créer une sorte d'écosystème tampon pour le milieu social entre la ville réelle et le milieu de l'hébergement d'urgence. En Tunisie, la voie touristique est la voie des migrants. Il y avait un ingénieur chimique qui n'arrivait pas à trouver de boulot. Deux professeurs de français qui n'avaient pas trouvé de... Qui trouvé de travail que dans la manutention. Plein de maçons, le plus âgé avait 60 ans. Toutes les classes populaires étaient représentées solidaires. On a 600 personnes qui sont hébergées euh, sur le site, au sein des différentes structures d'hébergement qui sont très, euh, très diverses et variées. On a des structures d'hébergement pour les mineurs migrants isolés, pour euh, des jeunes adultes, euh, pour des personnes vieillissantes, pour des femmes plutôt autonomes. Le grand public, c'est-à-dire les personnes qui viennent profiter des espaces de programmation et euh, des espaces de restauration euh, euh, ou boire des coups euh, sur le site. Euh, il y a jusqu'à 250 structures, euh, quand on dit structure ça s'agit d'associations, de jeunes entreprises, de start-up, euh, d'ateliers d'artistes qui euh, ont souvent du mal de, à trouver leur place ailleurs dans l'immobilier classique, qui ont pu aux grands voisins, à coût moindre par rapport au marché immobilier classique, trouver une place, euh, le temps de lancer leur activité ou euh, d'essayer de tester différents modèles. Le, les grands voisins en fait c'est un, un territoire assez unique, une friche urbaine sur laquelle on va avoir énormément d'alternatives dédiées en fait à ce qui est une économie en fait différente de ce qu'on connaît aujourd'hui et donc ça permet d'avoir un voisinage ben, hyper varié ça va du boulanger à des personnes qui vont être sur plein d'activités originales l'espace bien-être, l'agriculture urbaine la gestion aussi du compost par rapport au biodéchets et nous en effet sur la partie relais du don alimentation et solidarité Bon, ouais, c'est Alexis. Euh, Alexis ça fait euh, quelques mois que je suis à la rue je crois que moi, pour, pour être exact. Je avec Anne-Cécile sur les monnaies locales complémentaires. Et euh, donc voilà, bon, euh, ceux qui ne connaissaient pas enchantés. Euh, mais malheureusement demain c'est mon dernier jour. Voilà. Mais euh, vous n'en faites pas, genre ce soir, on fait un petit pot. Donc il y a une vocation à la fois de rencontre qui se joue de bon voisinage, dans les collaborations. Et il y a eu aussi un énorme travail pédagogique auprès des structures qui ont été installées ici qui fait qu'on rentre sans connaître forcément ce qu'est le travail social, quest ce qu'est le milieu de, bah de l'accompagnement des personnes en grande précarité, en grande exclusion, qui leur permet après de s'emparer eux-mêmes des dispositifs. Et du coup, à la ressourcerie, euh, rapidement, il y, y a des résidents qui sont venus nous voir. La première, c'était Nana, qui nous a dit « Mais moi, si vous voulez, je vous fais à manger euh, une fois par semaine. » Voilà, donc au départ, on était cinq à manger. Euh, maintenant, le jeudi midi, on est 40. Euh, et c'est tellement une belle histoire que Nana, elle va créer un resto avec euh, une autre bénévole de la ressourcerie. Comme en plus, euh, la ressourcerie, c'est aussi une caverne d'Alibaba et qu'ils n'ont pas de moyens, et que du coup, c'est aussi une, une façon d'accéder à, à tout plein de choses dont ils ont besoin, on euh, s'est vite entendu. Et, euh, et après, effectivement, moi, consciente de ça, j'ai été attentive à ça et j'ai essayé de, de répondre à un maximum de demandes. Ben c'est un cadre très agréable, c'est calme, paisible, reposant. Euh, il y a souvent des événements euh, musicaux, euh, des ateliers. Euh, donc ça change du quotidien, de la rue. Ça me donne l'impression d'être un peu plus en sécurité. Ça il y a des fous, mais on s'en fout, grand voisin est doux, pas minou, oh. il y a des fous, mais on s'en fout, grand voisin est trop doux. Pourquoi Cascode Parce que c'est un groupe qui se joue des codes sociaux. quoi. Parce que ça mélange des personnes venant d'univers très différents. Du Côte d'Ivoire, du Sénégal, moi je suis un Auvergnat. Il y a Thierry, c'est un punk polonais qui a vécu à Paris pas mal de temps et dans la rue Cujas. Voilà, ça mélange tout. C'est des rencontres improbables qui ne peuvent pas avoir lieu ailleurs qu'aux grands voisins, je pense. Moi, je suis arrivée suite à un échec euh, euh, bah, dans la vie, un, un passage difficile, un grand porte qui, qui se ferme pour qu'un grand porte s'ouvre. Dans notre restaurant, on fait euh, le cuisine de monde. On voyage partout. Quoi, et j'ai soif de cette réussite. J ai, j ai parfois, je dis est-ce que j'ai rêve Là, c'est mon restaurant, c'est à moi. C'est les gens qui. C'est beaucoup, quoi c'était dans un an tout ça, c'était vraiment trop, euh, trop vite quoi. La force de, des grands voisins, ça a été de, de permettre de rajouter des outils au service du travail social, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan euh, économique, avec la création d'espaces de, de socialisation, euh, de, des espaces facilitant l'accès à l'emploi. Euh, et donc ça a permis à nos travailleurs sociaux de se saisir de partenariats sur le site des grands voisins, pour faciliter leur travail social. Euh, on met beaucoup en scène le travail manuel, euh, parce qu'il encourage, il met les gens, en, euh, il induit chez les gens un certain désir de faire. Dans la version 1, et maintenant dans la version 2, on est toujours dans un environnement esthétique qui est hyper... Euh qui est assez excellent en fait comme proposition graphique et comme proposition architecturale qui fait que on a envie d'être dans ces lieux, on a envie de les respecter, ouais, on a envie de faire partie de cette communauté. Ça a accueilli énormément de monde pour créer une sorte d'écosystème vertueux qui a été piloté on va dire, à quatre têtes, c'est-à-dire à la fois Aurore, Plateau Urbain et Yes We Camp, mais aussi en fait, les voisins qui sont venus participer à ce projet, avec une sorte de gouvernance ouverte et participante qui a servi un peu de catalyseur de projets communs. Entre le temps où l'hôpital part, où les, le site est racheté par les différents acteurs de l'immobilier, et où le projet urbain est concerté, est construit et imaginé il y a dix années de, de vacances. L'expérience des grands voisins est là pour montrer que c'est possible de reproduire et casser un peu toutes les, toutes les barrières psychologiques qu'il peut y avoir. C'est assez magique les grands voisins parce que précisément il y a cette envie, cette, cette forme de bienveillance, cette mixité des publics, des activités qui fait qu'on bah, a beaucoup de choses à se dire. Il y a du tout quoi, il y a toutes les nationalités, les, les, les, les, les, les la différence, euh, tout l'échec, toute la réalité. La, ça le, moi, je trouve que c'est un échantillon de vraies réalités de la France. Et moi, je trouve ça hyper agréable ici, en fait, de se dire qu'on a le droit de se tromper et limite, il faut, faut se tromper. L'aspect expérimental permet ça. Je pense qu'avec les reculs, on se rendra compte euh, de l'impact qu'ont eu les grands voisins dans la manière de penser la cité. Euh, c'est un peu le woodstock, le woodstock de l'entrepreneuriat quand même. C'est vraiment construire ensemble une autre forme de vivre ensemble. De ne plus être à côté des uns et des autres, mais de vivre avec les uns et les autres. Voilà, donc les grands voisins, c'est un peu un petit village dans la grande ville et euh, c'est chouette. C'est comme ça des grands voisins, indisciplinés. Fatou Il a d'un ton bouton. Son monnaie de Falco, Il est pour Yo, là, don, is, Merci beaucoup. Mm -hmm. ton, ton. Ton. Il m'a donné. Il m'a Diga Il Il sonné, ya, diga. Ça, Il Il m'a Il m'a Il m'a Il m'a Il Merci Alifa. Merci beaucoup. Yamadon Dambato. Mon sonne Yamadon Digle killer. Merci. Merci beaucoup. Yamadon Bata. Adrien. Mon sonne Yamadon Beagle. Y m'a réé. Merci. Merci Jerry. Yamadon Dambaton. Massane Yamadon Digle. Merci, beaucoup, Yamadon Dombodon, du ma sonne, yamadon digle, du ma rêve, merci beaucoup, merci beaucoup, Yamadon Dombodon, du ma sonne, yamadon digle, du ma réci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. yeah. yeah. yeah.